Alors, les amis, au programme d'aujourd'hui, vous l'aurez compris, euh, on va trouver le Stronghold. Et ce qui va être stylé d'ailleurs, imagine on tombe sur euh, les nouveaux biomes, ce serait incroyable. Après, faut pas en demander trop, on va essayer de pas les gaspiller. Je vais garder les Blaze Powder sur moi. D'ailleurs, je, je vais garder les bâtons de Blaze sur moi dans le cas où on trouve des Ender Pearls sur le chemin. Ah ouais, d'ailleurs, j'ai fait un petit euh, clin d'œil abonné ici. Alors, on a BG Swap Bogos, Gosse, redécouverte de la chaîne. Enamor, redécouverte de la chaîne. Aussi, oui, redécouverte de la chaîne. Voilà. Bah après vous êtes beaucoup plus nombreux que ça ré réellement, mais bon voilà. Sur cette nouvelle snapshot, et donc ce sera la nouveauté de la 1.20. Hein, eh bien il y a des nouveaux biomes, des biomes avec des arbres roses. T'as mis quoi sur tes mains par hasard De la crème. <rire> c'est super chouette, c'est agréable pour les mains. Voilà, je vous montre un petit peu. Hein, vous trouvez ça un petit peu partout. Hein, hein Oh non. Ah mais. Oh eh, Ok ça veut dire elle a descendu, elle est là. C'est bon le stronghold, il est juste là oh Qu'est-ce que c'est que cette euh, fantaisie là Oh non je suis deg Yes Et il remonte Oh non Oh non c'est une blague C'est génial Salut madame patate Merci pour le follow Bienvenue On va demander à chat GPT ouais. Ah non mais c'est un truc de ouf Pardon Qu'est-ce que c'est que cette histoire Flanou Flanou merde. Mais attendez c'est une blague ah oh ouais non là c'est trop Bah bonjour bienvenue bonsoir pardon c'est le soir Merci beaucoup Oh là là incroyable Là j'en ai ma claque Je vais vous offrir du spectacle Voilà regardez Là on est en couche négative Je vais ah Voilà Mais attends mais c'est un truc de fou Flanou qui est Attends Du coup c'est bien plus profond en 1.18 Bah on est bien d'accord on est, on est bien d'accord Mais Flanou t'es encore en live ou t'es plus en live là quest okay, je suis en train de me dire Flanou, elle est là quand même depuis. Enfin, euh, vous êtes là d'ailleurs euh, tous. Mes torches depuis je sais pas combien de temps. Euh, là, on est carrément. Enfin, euh, c'est un truc de fou. C'est un truc de fou. C'est incroyable le destin des fois. J Ça m'est jamais arrivé. Enfin, si j'ai. Non, non, attendez parce que là, je vais passer pour un bouffon. Non, non pardon. J'ai déjà fait raid, mais par les copains. Voilà. Mais je me suis jamais. Voilà, je me suis jamais fait raid par euh, par une personnalité publique. Tac, tac, tac. tac. Let's go Bon, allez le petit screenshot euh, pour euh, immortaliser ce moment. Hop, hop, voilà, on fait des petits selfies, on a un petit peu des narcissiques Ah, c'est cool, et je me suis même pas fait envahir de silverfish Voilà, ça me demande masse concentration, hein, pour faire ce genre de choses J'allume le portail, au moins, on a déjà notre accès au stronghold, les gars Ah, je suis content Tu suis pas pour... Tu suis pas pour... ah <rire> En fait, ouais, moi, j'étais là en mode, mais comment il va faire Parce qu'à chaque fois, il casse l'herbe, là, vous avez vu Et du coup... Il va pas pouvoir replanter. Bah voilà. Et bah en fait c'est parce que je suis un connard. Il faut, il faut justement enlever le compost. Et comme ça il sautera pas. Voilà, mais il fallait le savoir. Il fallait le savoir. Alors. Hop. Voilà. Là tout bêtement. Il va plus casser la terre. Problème réparé. Travail terminé. Merci à vous pour vos astuces du coup. Et bien salut à toutes et à tous la compagnie il est 16h, j'espère que vous allez tous très bien. Pour ma part ça va nickel comme d'habitude, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de Madventure. Alors je ne sais absolument pas le, le combien tième, j'avoue je suis un petit peu perdu et, euh, et je me fais plein de, plein de films en tête parce que c'est vrai qu'on a beaucoup de choses, beaucoup de projets et beaucoup de trucs euh, prévus sur, euh, sur Madventure en fait, je sais plus où donner de la tête et autant vous dire que c'est bonne nouvelle parce que Là, je peux pas vous dire, genre demain ou après-demain, je pourrais pas vous dire. Bon, je suis lassé par ma aventure, je vais arrêter la série. C'est juste pas possible. En fait, il y a trop de, il <rire> y a trop de trucs et tellement de projets que j'ai commencé mais qui n'ont, qui sont pas finis. et également des projets que j'ai envie de faire mais qui n'ont pas commencé. Enfin bon, c'est juste pas possible. Je peux pas arrêter demain la veille, donc ne vous inquiétez pas. Alors vous avez vu un petit peu la rediffusion du dernier live. Encore un grand merci, et eh bien à vous tous les amis et à Flanou. Flanny bien sûr Et en plus je suis trop con parce que moi je disais Flanou Et en fait mais bien sûr c'est Flanny Et, et c'est pour ça j'ai bugué J'ai bugué dans le dernier live En tout cas merci beaucoup c'est vraiment un honneur un plaisir Merci pour le coup de pouce Et surtout bah ça fait trop plaisir D'ailleurs eh, Flanny ou Flanou je sais pas comment faut l'appeler finalement euh, Moi je l'appelle Flanny Voilà euh, Eh elle a bien prononcé mon pseudo Incroyable, voilà donc euh, les gars sur Twitch euh, le plus régulièrement possible le soir. Là, ces prochains temps, comme dit, il y aura moins de live pour ceux qui suivent un petit peu l'actu. C'est parce que euh, je vais vraiment faire beaucoup de tournages. Je vais quasi faire des nuits blanches là les prochains temps pour faire plein de vidéos euh, à l'avance euh, puisque le jeu Sons of the Forest va sortir et donc je vais prendre beaucoup d'avance euh, sur les tournages vidéo pour être vraiment tranquille. Donc euh, voilà, comme ça vous le savez, il y aura peut-être un petit peu moins de live. Euh, en tout cas, s'il y a des lives, ce sera pas forcément sur Minecraft, ce sera sur d'autres jeux pour pas qui est de décalage entre les épisodes et les lives Voilà vous m'avez compris euh, Les amis aujourd'hui pour cet épisode Donc en fait on a relié, donc j'ai bien fait finalement On n'a pas enlevé le, le portail là donc il faudra vraiment le décorer On l'a toujours pas fait donc on va pouvoir le laisser là Puisqu'on en a besoin maintenant en allant dans ce portail On a, un, on, on a une petite passerelle Alors il faudra le décorer, d'ailleurs on va y aller tout de suite Vous allez comprendre pourquoi euh, Non d'abord il faut que je prenne une pièce en or A chaque fois je de prendre une pièce en or euh, En fait on a fait une passerelle pour accéder au stronghold Qu'on a trouvé qu'on a galéré sans déconner On a galéré hein, vraiment hein voilà, euh, wow, c'est pas des blagues, on a vraiment galéré euh, pour aller au Stronghold. Euh, donc voilà, on peut y aller via ce Nether. Mais surtout, ce qu'on va faire les amis, et j'ai encore oublié quelque chose, mais vous inquiétez pas, on va pouvoir partir. Aujourd'hui, on va faire une ferme à or. Et pour ça, je vais avoir besoin juste encore un petit peu de glace. Et je devrais en avoir aussi peut-être ailleurs. Non, j'ai pas de vitre. Je me suis fait arnaquer. Attendez. Euh, je me suis fait arnaquer. Au pire c'est pas grave hein. le plus important c'est que c'est qu'il y en ait euh, au moins 4 pour bloquer le pic bon on va faire une ferme à or les amis donc euh, on va on, on va suivre le tuto de monsieur happy off euh, monsieur happy je mettrai bien sûr le, le lien en description euh, de sa, de sa chaîne youtube très belle découverte euh, et, euh, et on va faire du coup une ferme à or donc très simple en gros euh bah ben ouais mais il me faut un coffre Non mais c'est pas possible d'être aussi tête en l'air Voilà bon là normalement j'ai tout Donc j'ai pris hopper, coffre et bouton Voilà c'était encore quelque chose que j'avais euh, complètement zappé Ah là là c'est terrible Bon on va y arriver Donc monsieur Happy Off qui a fait un tutoriel euh, Justement pour euh, faire une ferme à trading euh, à or Donc c'est quelque chose d'assez simple apparemment assez facile Je pense que le plus dur ça va être d'amener les piglins Enfin euh, d'amener le piglin dans la machine Ça va être surtout ça le plus compliqué Donc l'idée c'est quoi C'est que vous savez à chaque fois on, on jette de l'or et il nous fait un échange Bah ben, là tout va se faire automatiquement donc on va voir comment ça va se passer les amis, j'avoue j'ai jamais fait ça Ok euh... Alors là l'idéal, où c'est qu'on pourrait faire ça Parce que en fait, déjà là Déjà là on n'a pas de piglin tu vois Et ça c'est chiant, alors ça c'en est un mais est-ce qu'il va grandir Ça c'est pas un piglin ça Je regarde s'il n'y a pas un piglin dans les alentours Qu'on puisse déjà l'enfermer, qu'on soit tranquille voyez. Oh maintenant c'est des bébés Est-ce que les bébés vont grandir C'est ça la vraie question parce que sinon c'est pas un souci, moi je peux descendre. Hein. Je peux descendre sans problème. Vous savez quoi Déjà l'avantage c'est qu'ici le piglin qui est là là, il est bloqué. Il peut pas aller plus loin, euh, il est bloqué là. Hop. Alors dis-moi qu'il est bloqué là. Là l'idée c'est juste qu'il sorte pas et que je puisse faire mon. Non oh, putain C'est bon. Là il est bloqué. Il est bloqué pour de bon. Donc là l'idée, on va, on va faire ça là. En plus, regardez, c'est super plat, c'est parfait. On va faire ça ici On va pas faire centrer parce que peut-être qu'on en mettra plusieurs l'un à côté de l'autre On va mettre le hopper Donc sur ce hopper il y aura le euh, monsieur qui euh, s'impatiente Derrière le hopper on va mettre un comparateur de redstone euh, Ok j'y ai pensé c'est bon <rire> Alors dans ce sens là tout à fait Ensuite il faut mettre un bloc d'or Est-ce que c'est nécessaire de mettre un bloc d'or je ne sais pas Mais Mr Happy l'a mis donc je vais le faire Une torche de redstone Un bloc par dessus tout à fait bien joué Attendez un bloc par dessus, voilà. Donc en gros ce qui va se passer, donc il y aura un bouton ici, et ça va permettre de lancer la machine. Pourquoi Parce que ici, on va mettre un bloc, hop, on va mettre la redstone, et cette redstone elle va faire quoi Voilà, la redstone elle va faire quoi Elle va alimenter le dropper, pour ceux qui ont suivi mes anciennes vidéos, le dropper bien sûr. Donc à chaque fois que tu droppes, voilà vous voyez, ça crée une impulsion et ça va redropper le... Donc en gros simplement je mets l'or, et le mec admettons il loot, et hop il y a l'or qui tombe, c'est formidable D'ailleurs, ça fait ça à l'infini, là. Arrête-toi. Est-ce qu'on peut arrêter, là Ce serait sympa. Voilà. Bon, maintenant, vous avez l'idée. Alors, maintenant, ce qu'il faut faire... En fait, c'est Mais c'est vrai que c'est super simple et super rapide. On a déjà fini, hein On a déjà fini. Là, ce qu'il faut faire, c'est pouvoir enfermer euh, le bug. Et alors, pour enfermer le bug, bon courage. Alors, déjà, on va euh, fermer ici et là. Est-ce qu'il faut fermer derrière, là Tout à fait. On va pouvoir mettre... Des, euh, des vitres Par contre il va falloir qu'il puisse rentrer le, le, le bonhomme hmm. on, va, on va essayer des stratégies pour le faire rentrer hein. Alors, On pourra changer des blocs vous inquiétez pas, le plus important c'est de placer le verre voilà Là il faudra qu'il rentre là, comment je vais faire Aïe aïe aïe aïe Voilà viens, superbe Là ça a l'air facile hein. Ça a l'air facile Oh purée eh, Ouais ouais c'est ça le problème des bébés. Oh non. Oh ça c'est c'est vraiment badant. C'est vraiment badant. Et là, il va falloir le pousser. Oh non. Ça s'est pas passé comme prévu. Oh non. Non, il faut le ailles. Vas-y, vas-y, vas-y, vas-y. Oh. J'ai réussi, j'ai réussi, j'ai réussi, ça marche. Donc là, attendez, là, regardez, il fait un trade, il fait un trade, il va se jeter dans le hopper. Non, ça fonctionne, ça fonctionne. Alors, j'ai raté mon coup parce qu'en fait, il faut le renommer. En fait c'est pas si compliqué, il faut le renommer, il faut lui mettre un name tag parce que sinon il va dispawn euh, Et j'y avais pas pensé, j'y avais pas pensé, j'avais pas pensé, ok Oh, la technique de fou par contre D'ailleurs vous voyez ça, ça fait partie d'un des projets ce truc là là Ce, ce petit trou, cette petite entrée, c'est ici j'ai envie de faire un coin chill Donc là ce sera vraiment un coin chill avec des laines colorées j'imagine ou, ou de la terracotta justement Vu qu'on a récupéré la terracotta, ça va être un petit endroit sympa qui fera contraste avec tout le reste eh bien, euh, de la base euh, Alors, les mêmes tags, voilà, j'en prends un là Donc malheureusement, il y en a un qui ne sera pas utilisé pour les noms des abonnés hein, Vous m'en excuserez Et vous savez comment on va l'appeler <rire> Je vais l'appeler l'or Vous savez pourquoi <rire> Bah vous avez la ref, l'or Parce que c'est un, une machine à or Mais <rire> bien vous savez quoi Vu qu'on sait qu'il est vers là Là. Ah merde, bah, j'allais dire, on va faire un escalier mais Là, regardez, on fait un vrai escalier de deux par deux Et ça devrait mener directement... Euh... À notre machine, on est juste euh, juste au dessus Donc euh, bon là il faudra faire une, une bifurcation Tout ça quoi, euh, là je vais me permettre de, euh... eh ben, de sauter Tout simplement, voilà, soyons fous Allez est-ce qu'il est encore là Est-ce qu'il est encore là, il est encore là Oh non Oh non C'est une blague Mais pourquoi tout le monde a, eh, on est d'accord qu'il y a eu Un respawn, ah c'est bon, l'avantage c'est qu'il est Voilà, on collabore Parfait, parfait par contre ils ont respawn en masse donc ça c'est génial Parce que au moins Oh c'est beau à voir Parce que au moins je vais pouvoir refaire ça Cette machine je vais pouvoir la faire autant de fois que je veux en fait L'une à côté de l'autre Ça c'est chouette allez fumez le là. Bon monsieur Ça va monsieur Ah y a plus d'or ça y est Bon donc là Je le renomme Je le renferme l'or voilà Oh, il va mourir oui Ah superbe Et là Il m'a looté déjà Il y a des fire resistance Du cuir Des flèches spectrales De la soul sen. Bref c'est que du bonheur Ça marche super bien Alors je pense que l'idéal ça va être de faire un grand coffre d'ailleurs Même si c'est pas symétrique hein, les gars on va faire un grand coffre, là on mettra tout le temps de l'or Et ça va être juste génial Oh là je suis trop content les gars, je suis trop content Merci, merci monsieur Happy Off pour ce tuto C'est que du bonheur, bah vous savez quoi C'est pas fini, on va enchaîner, on va faire une ferme à cactus <rire> Rien à voir mais euh, comme ça Au moins on enchaîne les fermes <rire> Allez c'est parti, Tiens d'ailleurs les amis euh, On va faire donc euh, une ferme à cactus euh, Souterraine, d'abord On va réparer un petit peu notre pioche en faisant Regardez, et eh bien de la reproduction Hop, j'ai un peu, vous avez vu, j'ai un peu, comment on dit, liquidé euh, durant le live euh, tout ça Et, euh, et ça, ça fait quand même pas mal d'XP mais a rien de les faire reproduire Donc ça rend pas mal Les vaches aussi on les fait reproduire, tac Et puis c'est surtout en fait, euh, ça je vous, avais, je vous avais montré en live euh, Mais j'ai pas mis dans la rediff, c'est en faisant reproduire les poulets ensemble Ça fait d'XP en masse, c'est vraiment euh, phénoménal Ce qu'on va faire aussi également, toujours en rapport, merde Toujours en rapport avec euh, le Nether Avant de faire la ferme Macactus cactus. Hop, Ce qu'on va faire c'est juste un peu décorer euh, Comme on peut hein, bien sûr hein. Alors là le soleil se, se couche hein. Le soleil se couche C'est à dire euh, décorer alors Avec le peu que j'ai hein, J'ai fait quelques petits blocs de stone bricks etc Mais juste pour qu'on se donne une, une petite euh, idée Un peu de, de ce qu'on aimerait euh, Moi je voyais bien un truc euh, Donc vraiment renfoncé euh, sur, le, sur le truc Avec un sol En stone brick mais avec quelques craquures également tu vois Hop Comme ça Voilà déjà ça donne à peu près une idée Tac Voilà histoire qu'il histoire qu y a un vrai appui Voilà là ça fait un vrai appui Tac tac tac tac tac tac On rebouche ici euh, voilà Ça donne à peu près l'idée D'accord Ensuite j'ai pris aussi des petites euh, chisel stone bricks Alors après on peut essayer de faire euh, pour voir pour, pour faire des formes assez sympas. Ça peut être plutôt pas mal euh, moi je pensais notamment à faire. Euh, un truc du genre. Je sais pas, je vais j'improvise un truc. Si c'est nul, je changerai, mais. Euh... Non, par contre, ce que je peux faire pour de vrai. Voilà, ah, quelque chose comme ça. Et puis. Euh... On rajouterait des lanternes, des trucs comme ça. Là j'ai de la cheese ch stone bricks. Oups. Donc là, ce qu'on peut faire aussi, c'est. Euh... C'est euh, je sais pas D'ailleurs par contre ce qui peut être très sympa c'est que de l'autre côté Il y a un accès également à l'intérieur de la base Ça peut être vraiment vraiment chouette Ça peut être vraiment chouette euh... Bon vous avez à peu près l'idée de ce que je veux faire Peut-être euh... Attendez hein. On tente des trucs Voilà quelque chose Vous voyez c'est toujours sympa d'avoir un, un petit truc comme ça Là, ça fait comme un vrai bloc. Ok. Euh, Peut-être est-ce que si on ajoutait ça, ah ouais, si ça peut être pas mal. Autant exagérer le, exagérer le, le trait comme ça et puis ça me permet d'ajouter encore une slab en dessous. Voilà. Et on dirait une. Oh, regardez, on dirait, euh... on dirait une grenouille. <rire> on dirait un crapaud. C'est sympa. Hein Moi, j'aime bien. Bref, donc voilà un petit peu. Vous avez l'idée. Je continuerai à être posé de faire un truc sympa, de relier euh, le tout à la base. Vraiment, pour le prochain épisode, vous allez être étonné, je pense. Euh, je vais essayer de, de vous surprendre. Comme dit, euh, voilà, il y aura beaucoup moins de live sur Madventure ces prochains temps. Je m'en excuse par avance, mais vous le savez, je vais tourner beaucoup de vidéos à l'avance. Et euh, voilà, ce sera un petit peu con que dans un live, vous voyez ce que j'ai fait 5 épisodes après, alors que vous en êtes à 5 épisodes avant. Vous voyez ce que je veux dire donc, euh, donc voilà un petit peu. On va faire donc la ferme à cactus à présent. J'ai déjà préparé le hopper et le coffre. Maintenant, bah, je vais tout simplement récupérer euh, les cactus avec le sable. Alors la ferme à cactus c'est à l'ancienne, il hein. n'y a pas de, y a pas moyen de... Alors je sais pas si on peut faire ça plus moderne à l'heure d'aujourd'hui, mais euh... voilà on s'en fout un peu. Nous, de on... toute façon ça reste très très très très très rentable hein, pour être très honnête. C'est quelque chose de très rentable et, euh... et puis, euh... puis c'est toujours sympa. Après on n'a même pas spécialement besoin de de cactus, hein. c'est juste pour le plaisir d'avoir une ferme à cactus. Est-ce que j'ai pas plus de sable que ça Non, et eh bah ben, c'est superbe. Je vais aller récupérer du sable. Je vais dormir et je vais aller récupérer du sable. Bon, du coup, hop, j'ai ma table de craft ici, ça tombe super bien. Il faut crafter des barrières. Hop. Euh... Ah. <rire> C'est gênant. Donc là on a 9 barrières. Ça devrait être suffisant. S'il y a moyen d'en faire plus, je dis pas non. Voilà, 12 on est tranquille. Là, ferme à mob, incroyable. Incroyable. C'est incroyable. Limite, je me pose la question de est-ce que je descendrais pas la hauteur Comme ça, ben je récupère les loots directement. Parce que je pense que l'XP. Bah, ben après, ça fait toujours de l'XP, donc c'est sympa. Je sais pas qu'est-ce que vous en pensez. Parce que ça fait toujours de l'XP là, ici, c'est sympa. Mais après, au final, l'XP, on a moyen d'en faire autrement. Alors, je sais pas ce que vous en pensez, les amis. Euh, je vous avais montré tout ce que j'ai fait là Oui, je pense. Hein. Je crois que je vous avais montré. Il y a des poules partout, c'est chiant. Euh Alors, où c'est qu'on va faire ça Four à XP, usine à bambou. Ah, euh, il oh, y avait des sauts ici. Il y avait des sauts ici Bah écoutez vous savez quoi On va la faire là On va la faire là S'il y a moyen Donc là ce qu'on va faire Très simple On va se creuser un petit trou Rien de... Rien de plus simple Rien de bien méchant Alors Au niveau... Euh, de la dimension, j'en ai pas la moindre idée. Là, je, pour le coup, je ne suis même pas de tutoriel. J'en ai pas besoin parce que c'est une des premières fermes que j'ai fait sur Minecraft euh, lorsque j'étais plus jeune. Euh, Toi-même, tu sais, l'époque de Sifano, tout ça, tout ça. C'est vraiment la ferme à l'ancienne. Hein. Vraiment la ferme à l'ancienne. Donc, les dimensions, je sais pas, on va partir sur un 1, 2, 3, 4, 5. Sur 5, euh, bah, voilà, on va faire un 5 sur 5. De toute façon, c'est très rentable. Hein. Ça va très très vite. Donc, euh, vraiment, euh, pas d'inquiétude. Pour ma pioche, pas d'inquiétude, je peux casser 138 blocs. Donc là, hop, pareil, je vais creuser en bas. Donc voilà, là, on est pas mal. Euh, on pourrait même euh, faire. Euh... Non, mais c'est très bien. Ça sert à rien de vouloir faire plus. Ça sert à rien. Donc là, ce qui va se passer, c'est que là, il y aura les, euh... les cactus qui seront là. Ensuite, on va faire une rangée de euh, barrières comme ça. Pourquoi Parce que, en fait, dès que le cactus, si vous voulez. Voilà, je peux pas poser le cactus. Dès qu'il va grandir, il va éclater. Il va se casser et il va tomber par terre Donc c'est bien beau de tomber par terre Alors là certains vont mettre plein de hoppers etc Mais pourquoi, f... enfin des hoppers oui, si. Pourquoi mettre plein de hoppers Quand il suffit de faire comme à l'ancienne Mettre de l'eau et relier Enfin faire mener à un point précis euh... Alors Le point précis <coughs> Pourrait être au milieu, est-ce que si je mettais Attendez on va faire un test Aïe Ok là ça mène jusqu'ici, si je mets de l'eau là Tac tac tac tac Ça mène jusque là Bah c'est parfait regardez Je vais mettre Je pense que ça peut être envisageable Attends, on va faire un test en hein, toute façon Si je mets un hopper là Donc là c'est à dire qu'il y aura un coffre ici Si je mets un hopper là Que je connecte au coffre Hop Si je jette par exemple un coffre là Est-ce qu'il va aller dans le hopper totalement Parfait voilà et là c'est plutôt pas mal Donc là Il euh, y a quoi là Incroyable Bref donc voilà Chaque fois les, les cactus vont tout simplement aller là Donc ce qui est pas mal aussi C'est que ça va me permettre d'agrandir au fur et à mesure Si je veux je peux agrandir l'affaire Mais c'est ça ce qui est chouette Donc voilà vous avez à peu près l'idée de, de comment c'est censé se passer Si ça pourrait se faire en direct ce serait stylé Ça nous permettrait de, de voir On est bien d'accord que tout est relié là L'eau elle coule là Ouais c'est parfait C'est absolument parfait Alors ça prend son temps mais on s'en fout hein que ça fonctionne, donc voilà la ferme à cactus, ça euh, c'est fait messieurs dames, bon bah ça nous fait un petit épisode euh, 100% ferme je suis assez content, j'espère que vous l'avez apprécié prochain épisode vous allez voir les avancées de la base, hop ça dégage, vous allez voir les avancées de la base et puis euh, et puis je pense qu'on sera plutôt pas mal, je pense que je vais aussi faire la la salle chill, ça peut être assez sympa, j'ai de la terracotta donc euh, euh, bah ça tombe bien d'ailleurs euh, Avec euh, le colorant vert du cactus Quoique le vert c'est pas si sympa Est-ce que j'ai du colorant bleu Et bah j'ai des cornflowers Mais je vais pas aller euh, loin avec euh, Avec trois colorants bleus hein. Si je fais ça Blue dye ça fait une blue dye J'ai de la terracotta, terracotta pardon Alors où c'est que j'ai mis la terracotta Là tac Je peux faire de la blue terracotta Ça m'en fait 8 ah oui, je vais pas aller loin avec, euh, avec ce colorant. Bon, je vais me débrouiller euh, pour, euh, pour voir. Bah, J'ai du rouge aussi, de la red tulipe. Je pense que je vais pouvoir faire un petit mélange de couleurs. Ça peut être sympa. Et, euh, et puis, je vais pas une petite ça le chill. Bref, les amis, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo, cet épisode. Si c'est le cas, n'oubliez pas le pouce bleu. Ça fait très plaisir. Encouragez-moi parce que je vais vraiment enchaîner les épisodes et ça va être bien sympa. Et, euh, et puis, on se retrouve très vite pour de prochaines aventures. C'était Mkolo, plein de bisous. Ciao tout le monde.